De Papenoho à Matei à découverte de l'intérieur de Tahiti. Extrêmement montagneux, vestiges des anciens volcans, le plus haut sommet de l'île, le mont Oreena, de 1241 mètres. Dans les années 80, c'est avec les chantiers hydroélectriques que les 40 km de route et le tunnel furent construits. Elle débute à Papeno. Au nord de l'île, et remonte le long de la rivière jusqu'au refuge de la Maroto. La route se poursuit jusqu'au tunnel, long de 190 mètres, percé sous la caldeira, puis redescend vers le lac de Valviria et la côte sud. Today is the soul. Right? Today is the soil, not the lava. But uh. <laughs> Le belvédère du plateau de Taravao, la route qui monte jusqu'au point de vue nous fait découvrir un paysage qui ressemble à la Normandie. Arrivé au belvédère, la vue plongeante sur Tahiti embrasse le domaine pastoral. Nous constatons l'étroitesse de l'isthme de Taravao et en arrière-plan Tahiti Nuit. La pointe Vénus. Le capitaine Wallis arrive à Tahiti en 1867 sur le Dolphin. Il jette l'ancre dans la baie de Matavai. À partir de 1850, avec la recrudescence des navires de passage, et surtout après 1860, avec les projets de lignes de navires à vapeur anglais transpacifiques entre l'Australie, la Nouvelle-Zélande et Panama, la pointe Vénus est dotée d'un fanal sidéral sur une potence en bois 1851-1856, puis d'un phare avec une tour en maçonnerie de troisième ordre 1864-1868. Le phare de 1867 est construit sur les recommandations de Léonce Reynaud, ingénieur ponts et chaussées. Le phare est toujours en activité. you. le site des trois cascades de la vallée de Faharoumaï à Tiarei. Marae en a. Le marae est l'espace culturel, social et politique de la société polynésienne pré-européenne. C'est une plateforme construite le plus souvent en pierre volcanique ou en corail où se déroulaient les anciens cultes polynésiens. L'ensemble comprend trois enceintes, signes d'une évolution architecturale se jouant au gré des alliances politiques de la région. Les pierres à bossage témoignent quant à elles de leur appartenance royale, tandis que les ossements humains retrouvés lors de précédentes fouilles indiquent que c'était un lieu cérémonial et sacré de la plus haute importance, puisqu'on ne faisait de sacrifices humains que sur les marais royaux. maison de James Norman Hall restitue l'environnement quotidien de ce héros de la Première Guerre mondiale, aventurier, poète et écrivain majeur de la littérature contemporaine américaine. Il est l'auteur, avec Charles Nordhoff, des mutinées de la Bounty. de Tahiti, Pau-Marie V, 1839-1891, est inhumé à l'intérieur d'un mausolée connu sous le nom de Tombeau du Roi à la pointe Outvaï-Aï, grand lieu de rassemblement de l'église évangélique de Polynésie française. Le grand Marae Araoura Arau de Paya est l'un des plus beaux Marae de Tahiti. Autrefois, il avait pour nom Tumatamataya et il s'y déroula un terrible combat entre les héros des rois Tumataira et Tutu Ayarao. Le plus fameux des guerriers de Tumataira, Fut transpercé par une lance et son corps fut déposé dans un four tahitien qui ne fut découvert au bout de deux jours et de deux nuits. Selon les guerriers, le four était bien chauffé et il ne restait plus que du charbon. Alors, le roi Tumataïra décida que le marae mataïa -mata porterait le nom de marae Araouraou jusqu'à la fin des temps. de Maraha se distinguent par leurs bassins d'eau douce dans lesquels vous pourrez vous baigner. La grotte d'Ana Paero, la plus grande, est réputée pour son plafond en forme d'arche dont le reflet dans l'eau donne l'illusion d'une cavité fermée. Cet effet d'optique se dissipe au fur et à mesure de votre avancée vers le fond de cette cavité aux parois agrémentées de fougères. I'm not Tetiaroa est un atoll faisant partie des îles du Vent dans l'archipel de la Société. L'atoll est l'unique île basse de l'archipel île du Vent. Il est célèbre pour avoir été la propriété de Marlo Brando. Taïarapu ou Tahitiiti, à l'est de Tahiti, ces grottes marines, les baignades dans l'embouchure d'une rivière où règne une végétation luxuriante.